allez voir comment faire le, la démonstration du portefeuille magique voilà voilà la, le portefeuille magique voilà faut regarder bien à l'intérieur il n'y a rien il n'y a rien à l'intérieur d'accord il n'y a rien il n'y a rien donc ça, ça va produire de l'argent d'accord voilà. <tout> <tout> <tout> <tout> vous pouvez me Vous allez voir comment ça va produire de l'argent. Voilà. ça produit 200 millions. Il y a d'autres qui produisent 1 million. Et encore, il y a d'autres qui produisent 100 millions. Voilà. T'as la certe, ça produit 200